Coucou Youtube Je suis avec Entrepreneur Geek Hichem, un random dont tout le monde se bat les couilles. Et on fait une game de ouf en fait. On fait une plus de 50 kills en 3 contre 4. C'était grave cool, je vous laisse découvrir le gameplay. Bon visionnage. bisous Allez let's go, vous allez voir si j'ai pas remercié tous les follows. Je les ai remerciés tous un par un et en même temps. T'es sérieux ah. Tous, tous, tous, tous frère, tous Ils m'ont dit beau, ouais ça. chaud, c'est un enculé, je sais pas quoi, il quoi dit, une connerie sur toi. Quoi Aïe, les Ultras étant trahis. Oh, c'est pas des Ultras, c'est des imitations. Oh, c'était des Je oh. oh, pense, pense que c'était des, des mexi ultra. Oh, c'est la rue, là, un peu, les armes, non Il n'y oh, a rien. Ah. C'est pas la folie des folies. Quoi. Non, bon, bah allez les gars! J'ai plusieurs fois, il, il, il, ah, il ah, J'étais ah, okay. sûr de mourir, les gars! Ok. Oh, c'est grave ça! Ah, il était en train de boire un coup derrière le comptoir lui! Ça va les gars Ouais oh, je suis non, moi j'ai suis... fait un petit V4 vite fait là. Que je voulais pas, j'ai pas trop parlé, je voulais pas vous déranger. Allez quoi Attends mais euh, c'est qui là, ce... C'est qui le petit rastapa Poulos là qui... Euh... Oh, il a... okay. Bien joué, EG hein J'en ai vu un, un deuxième étage, côté gauche Il saute, il saute, il saute dans, dans ton bac, dans ton bac Il tente une réa sur quelqu'un C'est la première fois que je passe par là Oh putain Ouais pareil Oh putain Oh putain frérot Ah oh, c'est long hein. Ah tu vas te le sentir passer Ah hein. oh, il casse les couilles lui Putain j'ai l'impression d'être au ski là à monter les trous Non oh J'ai joué ta, J'ai joué ça mes copains Y'a un mec sur moi je le vois pas. <rire> en fait je, il faudrait qu'on... C'est quoi je... Attends, je vais accrocher une molly à l'autre. J'arrive, mec, si je prends l'agro du truc. Euh. Du yeah. bah, normalement, il est censé mourir là. Hein. Il va nous rebalancer une, une énième boule de neige. Mais là, je sais pas pourquoi, il a, plein, il a plein de vie là. Voilà. Ah, parfois. Oh crève! Il euh, y, y a le mec devant qui vient de réanimer deux collègues deux à lui sont, et maintenant, et maintenant et il court. Ah, erreur, il revient vers moi. Il a plus de vie, il a 1 HP. Un Regardez dans les airs les gars. Je pas du tout une pour... Eux. Putain c'est la, la fiesta un peu là en face. Je tue les, quatre, les deux devant moi et les 4 à ma gauche Non attends, je vais mourir là en fait Il est attends, en l'air non Il est en l'air Putain les cons ils sont en l'air en fait casse les en l'air comme ça Pardon Ah mais pour moi aussi c'est un mystère là, je sais pas où est mes balles. Gros bon, je te jure qu'il y a des blocs qui passent à travers tes... Je vais gros Il y a encore un mec là Roger, j'ai mis une balle, elle est, su elle est sublime, mon lapin. Ah, Stock l'a mis là-bas Ouais, là, je vais tirer. alors, vas-y. Il y a toute une team qui nous arrive dessus par la hauteur. Ouais, ouais. on est vraiment en plein milieu comme des lapins. Derrière, derrière, Roger. Dans la maison, apparemment. Prenez votre temps, les gars. Y'en a un là dedans aussi hein de Y'en a un dans le truc là devant ton show. Non Par la fenêtre là, il m'a tiré dessus Oh c'est le mec du fond Ouais oh Non Je, les je les oh <rire> Devant, devant, je l'ai pas ras Il est pas ras, il est pas devant, il est pas chaud Devant je... T'es j'y vais Je suis avec toi, je suis derrière toi, bon Je les ai pas vus, c'est Encore à gauche, encore à gauche. Ici, ici. Il est ping, il est ping. C'est le dernier. J'ai les gars. T'es sûr c'est le dernier Ouais ouais, il y a une qui est éliminée. Bien joué le jeu. Très bien joué. Belle cover, on l'a bien suivi. C'est moi, c'est moi, c'est moi là-bas. Ouais. Nice. ouais, vers là. Vas-y, on les buzz. Les Putain c'est un truc de fou ça haut, il est contact, contact, contact, contact là. Je fais que m'allonger ça me gonfle. Non oh, d'un côté mes chips sont sûrement gros J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu J'ai mis une frappe, je back, Chaud T'as mis une frappe Ouais j'ai mis une frappe, je back. Ça sert à rien, ils sont derrière le Wallah là, حرام, Là là là non, regarde, c'est pire. Inter encore. Je te les confirme, frérot. Ouais, en cours. On oh, ça là si vous voulez. Quoi Ah Je vais tuer les 3 là, c'est chiant. Il y a encore une team. Ils ont s'arrêter au sapin. Je réagis, j'arrive. Euh... Je... Y'a y a full mec en bas. J'ai déclenché encore B. un paramètre sans ça faire ça exprès. Alt R. <rit> ah les mecs ils me ah, foutent C'est de la rose, rose hein. J'arrive pas à le finir. Merci, Y'a Il y a encore trois mecs chauds, là où j'ai ping. Ouais j'ai vu. Là, là, là. Il est mort le camion ou pas Ouais ouais ouais, bien sûr. Ok. Cover je vais un faire un tout droit. Bien okay, sûr. Là, là, regarde. Un à terre. Un touché. Deux à terre. Je suis fini. Ok. Euh, l'autre, iRéa Je mets une belle para. Je suis pas du tout là. -bas. Crac. On est touché de une rose. Bien joué. Il est passé, il est passé. Bien joué, eh, gros, gros teamplay là. Ouais, là t'as été insane, frérot, c'était trop bien. bien. bien ok, tu m'as donné l'info, j'ai. Et le drone, les gars Ouais, non. Ok, vas-y, les go les fumer. Bien joué ça. Ils sont un peu sur la hauteur, tout ça et tout. Ils ont pris la, la voiture. Ouais, ils ont, ils ont pris la voiture, ça ils va être. Il y a un trophy sur la voiture. Je suis pas du tout avec toi. Oh Je suis pas du tout avec toi en gros. J'ai zéro ligne. J'ai back. Crac, crac le skin rose que j'ai ping. Il y en a un deuxième, y'en a un deuxième Crack aussi, crac aussi le, le panda à terre. Je là. Sur moi, sur moi J'ai vu. Il a touché le skin rose, c'est le skin rose encore. Il s'est autoré à l'autre. J'ai mis deux mecs à terre, il reste que le skin rose. Ah, okay. C'est bon, j'ai joué ça. Euge, t'as fait un bon travail parce que Genre moi j'ai rien pu faire. En fait, ils étaient 4. Ouais, je pensais qu'ils allaient descendre et en fait ils sont tous mm -hmm. descendus. Tu, tu les vois, eux, attendre au bord de zone Ouais, je les vois là. Y'a un fantôme sur les deux, du coup. Grosse GG, oh, <rire> les gars. Ça a tiré là. La voiture les... elle est mortelle, elle va exploser. Les gars, moi. ça tire. A droite, à droite, à droite, je me fais viser par la droite. Ok, contact. Enfin, pas contact euh, 100 mètres. Il laser, hein. Il était là, il était là en bas. Ouais, il laser de ouf, hein. Ça vous rush, les gars, non NON c'est quoi que la balance Une grenade Vas-y OG Attends je peux pas bro Attends. Je prends le caillou de droite, enfin j'essaye Réa le Ok je le réal bro ils sont joué Ils sont passés par à en dessous à droite c'est ça Ouais Là regarde Là Back, back, back. En fait ils font que ils font que. que et on dirait qu'ils ont sans un à la position et ils gèrent de ouf. Ouais, ils gèrent ok. Hein. Oh le bol je fais que crack moi. Stop tu T'imagines qu'il nous a fait la rota dans le gaz là le mec Incroyable la rota hein. Ah sa rota oh, était magnifique joué, hein Ah oh, ouais de, de ouf de ouf euh, les gars autoria. EG n'hésite pas à avancer un peu plus lentement que nous, te mettre là et mettre des petites voilà. balles aux gens devant. Avec Hichem on va au charbon. On va au charbon, allez. À terre. Nice. Bah, tu vois, c'est exactement ce qu'il fallait faire. J'arrive pas, il est tout en haut en fait. Dans la. Là, ah, y'a un mec qui monte le réa. Je l'ai touché une fois. J'arrive pas à à travers. Ça passe pas à travers. Je remis à terre. Non, vais... ils, ils sont morts, frérot. Hein. Ok, J'ai pas d'impôts sur les autres. En fait, là maintenant, ça va arriver un peu en bas à gauche, tout ça, tout ça, mais euh, le mieux à faire non, là c'est bon EG, ok. Touché EG. Okay. Ils ont pas l'air mauvais eux. Là. Touché. Même endroit Je le vois pas. Ouais, non, à droite, à droite. Je le vois, je le vois, ok. Vie, il, il joue avec le caillou qui a de glitch. Fais gaffe, il est bon EG. Il est bon, il est tout seul. Donc euh... Là, il s'en deux, ils s'en deux, deux Touché aussi Mais pourquoi ça passe pas là Je comprends pas, il doit y avoir une hitbox de cailloux là Ouais c'est ça A terre Je te le finis, je te le finis Il va mourir ah J'ai rajouté en une cas, balle J'ai pas vu, Il a, je l'ai pas vu roter à gauche, bah je suis mort Il est là Ta mère Ah, fais chier, je peux pas mourir maintenant Laisse-le arriver, attends un peu J'ai ça chaud, vous avez pas de sous là Si, si On des sous. Si, on va aller là-bas. C'est la zone. Alors là, on va aller. Du coup, on va pour la réanimation, mais c'est la zone la plus dangereuse. Après, y a là sinon. À gauche, si tu veux rien. Pouah, frérot. Et Fada, tu tu as quoi J'ai cru que. Oh la para elle était bien, ouais. Je suis dégoûté d'être mort comme ça. Ouais, encore des mecs, hein. Après, je t'ai demandé de rester en arrière, t'as, je vais tendre à fond. Je suis pas à l'aise ici, hein. T'as vu le réflexe ou pas mon frérot Ouais ouais GG. Dans les bushes de chien. J'ai euh, pas de. Ah ça tire encore. Derrière derrière. derrière droite à Je vais prendre les armes. Là-bas tu as buté. Là-bas à terre hein. Point rouge. Ouais dans la maison Dans la maison. Je... Comment ça dans la maison Y'a des points Il Y avait un point rouge Non je reviens avec mes atouts, c'est incroyable ça! Ouais, ça arrive souvent! A terre, là, la mes deux à côté! Il y en a un à terre, un dehors! Ça nous back, ça nous back! A terre! Bien joué! Bien joué! On me l'a fini à droite? C'est quoi ça? La vecteur à 25 balles, c'est quoi cette merde? Il y en a un qui arrive sur vous encore! C'est joué. Il faut une autre arme que le truc à venter. Et je me fais viser. Il a encore, y'en a encore. Full team. Quatre mecs. Je suis mort EG. Euh, 2 oh à terre. Top, top, ah, à terre. Es fini Je te couvre mon bon. Il reste plus que ou deux. Je suis resté solide là. C'est bon move. Ah ouais, je leur ai envoyé la, la, la voiture dessus de avec, avec, avec une para. Les gars euh, à je un, un drone. Il y en a un, en dessous de moi, les gars. Il y en a un, en dessous de moi. J'ai un drone. Et... On peut viser à droite Je J'ai pas d'autorisation. Ré de chaussée, je lui ai fait très mal. Bien joué. Bien joué. Claque un drone, les gars. Il y en a, là y en a par là. J'ai pas d'argent de tenir, je vais l'acheter chez le shop. Allez. Vas-y, je prends pas d'autorisation bat les couilles. Hein. Allez, la go go, go. Il est mal lancé ce drone Il y en a la 20 derrière hein, tout seul Moi j'ai... Putain t'as 19 kills EG C'est une super ouais, game chaud, mon frérot ouais, ouais. Ouais, France, putain. Oh putain Oh putain, j'ai plus de, snipes, là, contre, plus plus de, de vie beaucoup, oui. j ai... J ai... J ai... Il va me finir les deux. Mais pourquoi il me finit Tire EG, tire, tire s'il te plaît Je tire, je tire, je tire Mais il me défonce bro Vas-y je peux rien faire d'autre ça. Hein. Ok, on va pas en plein milieu, on reste sur le bord de map Vi si j'aime et, et ça passe Ah ouais c'est bon je suis Ah j'ai trouvé un car Ah c'est quoi cette merde Y'a plus de chac, je... vous avez des plats Ah il y en avait là non Ouais viens viens, viens, roule toi là dedans Les gars, c'est quoi C'est C'est la arrière C'est arrière sur moi, elle est sur moi J'arrive, j'arrive, j'arrive Ah tiens elle passe à travers Ah oh, tiens elle aussi J'ai joué ça elle est pas dessus C'était oh, lui qui était tout seul derrière C'est lui qui snipe là Il a mis des dans la zone les gars, il oui, y, y, y, y a un mec à ma droite, j'ai besoin de vous. Enfin... Ouais, je peux pas me shield en plus, c'est bugué, je sais pas pourquoi. J'ai la ligne, j'ai la ligne. Vite j'ai rien à moi, un de vous deux qui me réa les gars. Réal, réel, réel, réel, réel, réel. Il est sur moi, il est sur moi, je peux pas. C'est bon, je l'ai mis à terre. Vas-y avance. Putain, Merci les gars. Ouais, ah, mais j'ai plus de vie. Trace, trace, trace, trace, trace, ça passe. Ah, ah, un un plus plus plus Genre, en fait, je pouvais pas me shielder, il y avait un problème. Full team ici, à terre. Terre. On passe par la droite les gars. On passe par la droite. On se, fait on se fait briser. Il y a trop de grenades. Oh, Bien joué, j'ai magnifique. Bien joué, Shem. Oh, Très bon pas. Oh, par... Ça fait un bon Dernier, dernier, dernier. C'est le dernier. Une, une, une, une, une. <rire> on tue la, on tue, ah, on se tue se la terre, terre chaud. Il faut, faut, les, euh, faut les niquer. Point orange à terre. En fait, il y a des, je prends, Lâche tes plaques, lâche que j'ai. S'il plaît Trois terre, Tu vois. Des plaques, des plaques, plaques, plaques, plaques, plaques, On est mort, les deux teams se tirent ça pas. dessus ça va arriver vers là, Ouais ça va arriver vers la pointe rouge, vers là où tu vas chaud. J'en ai éliminé, un, il en reste 3 normalement. J'ai un quart de merde. On est dans la merde, j'ai. Ouais, je sens un move dans le gaz. Vas-y, vas-y, moi je vais essayer de... Je sais pas ce que je vais essayer de faire, avant Quoi quelque chose ou pas un monstre. Ah, il me ah, focus du coup, il me focus. Ah, ils, sont, ouais, ils sont tous là-bas. Ok, ils m'ont tous focus frérot. Ok, ah, ils sont sur moi aussi, je peux pas. On tente un move au snipe, t'es prêt On tente... Attends attends attends, on... attends, attends, attends, je me plaque. Dis-moi quand t'es ready pour tenter le move. On a je deux je secondes. Hein. Ok, je suis ready, mon gros. Ok, vas-y, on décale tous les deux en même temps. Faut qu'on mette une tête frérot, là on a pas le ouais, choix. J'ai un quart de merde. Eh ouais le quart à chier là. Oh, y y'en a ta gauche chaud. Y'en a ta gauche chaud, fais attention. Dans la même position que toi. Le G, je dors avant. J'ai plus de vie, ah, c'est la merde. J'ai plus rien, mec. Ah là c'est. Là c'est l'horreur. Je vais mettre la tête. Une grosse... Quoi je reçois tellement de stuff à travers la gueule. Ils m'ont rushé. Il Y'en a un qui m'a rushé, Eugène. En fait, j'en fait, ai 3 dessus. J'en ai 3 sur moi. T'en as qu'un seul de ton côté, frérot. Ouais, j'ai vu. J'ai un côté au fond. J'ai un ah f... le sniper avec le quart de merde. Je suis mort, gros. Bon. Ah mais bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave. Ils, avaient, ils avaient la bonne position. Mais, est mais ce que c'est. <rire> Dommage, je Et par contre ce qui est sûr frérot C'est que c'est ma plus grosse game ever C'est pas grave, on fait top 2 On fait top 2 mais 52 kills frérot 52 kills, la game est belle GG les gars, GG Franchement ouais, je m'en suis sorti mais à la fin moi Sur la fin j'ai... C'est simple, si j'avais mon k Il serait tout mort Ouais, mais ça, ça a joué fort là, bien joué, bien joué